Sur une boîte mail, il y a pas mal d'options. Là, on va en voir quelques-unes qui ont attrait au mail en eux-mêmes. On va dans un premier temps sur le mail. Et ici, nous sommes donc dans la boîte de réception. En cochant la case, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres sur cette base qui apparaissent. Ce qui nous permet d'archiver le fichier de le mettre comme spam s'il s'agit d'un courrier indésirable et donc de ne plus recevoir de messages de la part de la personne qui l'a envoyé Et on peut également le supprimer ou le déplacer vers un autre dossier. En l'occurrence, les dossiers qui existent pour l'instant, il y en a assez peu de, de base mais on peut en créer des nouveaux. On peut également mettre des libellés. Donc les libellés, ça va être des mots-clés qu'on peut attribuer au message pour les retrouver plus facilement. En cliquant sur plus, il est possible de marquer un message comme non lu, et donc ici dans la boîte de réception apparaîtra 1, car elle considérera que le message n'est pas lu et le, le fera réapparaître. Comme non important, donc important c'est ceci, donc on peut avoir la même chose en cliquant ici, et diverses options qui sont moins utilisées.